Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue pour un film sacrément perché puisqu'avec son concept très alléchant il s'avère que personnellement c'est un film que j'attendais beaucoup mais ça c'est parce que j'adore Nicolas Cage mais donc on va parler de Un Talent en or massif ou en version originale The Unbearable Wave of Massive Talent réalisé par Tom Gormican et alors l'histoire elle est très simple c'est Nicolas Cage qui est en déche puisque plus personne ne veut tourner avec lui euh, et donc il se retrouve à accepter un contrat un peu étrange, c'est-à-dire que pour un million de dollars, il veut bien passer toute une journée avec un mec un peu étrange qui s'appelle Ravi, mais qui est très fan de lui, et qui lui propose simplement ouais, de passer du temps avec lui. Voilà. Et il y a des sous-intrigues, et ça on y viendra ensuite. Et pour en parler avec moi... Bonjour, mon Bonjour. cher Albin. Comment vas-tu <rire> ben, Ça va, ça va très bien. Encore une fois, très content de faire cette vidéo avec toi sur un film inattendu. Je te fais voyager, c'est le concept. À chaque fois, je vais lui proposer un film. Ça n'aura aucun lien, le précédent <rire> ou l'autre. Il n'y a même pas de thématique comme avec certains invités. Albin, c'est juste. Ça te tente de faire ça Peut-être, je ne sais ah pas. Oui, moi je me laisse embarquer, voilà. Et c'est vrai que je passe d'un genre à l'autre. Ah bah là, complètement. Du plus confidentiel ou moins confidentiel. Ah, c'est déroutant. C'est déroutant. C'est déroutant. Mais c'est le principe. C'est ce que <rire> j'ai <rire> envie d'essayer de titiller avec toi. Euh, non, parce que c'est quand même un, un sacré projet que celui-là, parce qu'on va dire que Nicolas Cage a eu un gros trou entre, les 2005 et 2015. Dans ce trou-là, Nicolas Cage a fait beaucoup de films qui sont sortis directement en vidéo ou directement à la télé. Euh, mais on a appris récemment donc que c'était parce qu'il fallait payer euh, malheureusement une partie des soins pour sa mère qui depuis est malheureusement décédée. Ce qui me refait gagner de l'aura auprès de lui, tu vois. Je ne savais pas. Eh ben, J'ai découvert que tout récemment. <rire> euh, ouais. Mais donc du coup, voilà. Et depuis maintenant, ouais, 6-7 ans, il y a quand même un vrai revival de la carrière de Nicolas Cage puisqu'il enchaîne quand même des projets plus ou moins ambitieux, Color Out of, pay, of Space, Mandy, Pig, euh, et donc là, ce blockbuster, ou en tout cas, semi-blockbuster, euh, qui est très introspectif, et qui rappellera pour certains, un certain Jean-Claude Van Damme, il y a quand même quelques années, qui s'amusait à beaucoup jouer avec sa personne, euh, mais clairement, on est sur un postulat de départ qui est assez alléchant, c'est-à-dire un acteur qui, non pas va se moquer de lui, mais en tout cas, va amener son personnage cinématographique et son personnage réel se mêler au sein d'une œuvre de cinéma qui serait supposée jouer avec tout ce que l'on connaît de Nicolas Cage, allant simplement des mêmes jusqu'à certaines séquences de cinéma qui sont plus ou moins devenues cultes. Donc voilà, on a quand même un projet assez surprenant, mais qui est emmené par un acteur slash réalisateur qui n'a pas grand chose derrière, le... derrière lui. Il a un film en tant que réalisateur qui s'appelle « That Awkward Moment » où en français c'était « Célibataire » ou « Presque », qui n'est pas un très bon film, mais qui n'est pas non plus une cata, qui est une espèce de rom com très classique, et ben c'est tout oui. Et donc je t'avoue qu'avec ça, moi j'étais un peu en train de me dire ok, donc on peut tout avoir, on peut avoir le super concept de cinéma, ou le oui. semi-bon long métrage qui pourrait emmener le personnage dans une direction intéressante, enfin voilà, contexte placé. Mon cher Albin, qu'est-ce qu'on en pense d'un talent en or massif Ben... Bah, euh, excuse... <rire> ce que je pense d'un or massif, bon déjà, je tiens poser, à poser ça tout de suite. Euh, moi, j'aime pas du tout Nicolas Cage. Voilà. Donc, euh, j'étais pas du tout euh, le, le, le public, je pense, euh, visé <rire> par ce film. Euh, et donc, quand tu m'as demandé de, de, de, de, de faire cette vidéo avec toi, j'étais euh, un petit peu. De... Je, je me questionnais, un petit peu circonspect. Je me suis dit, bah, allons-y, allons-y, allons, allons voir. Alors, moi, j'avais vu un peu chez Co les Cohen, là. Je l'avais vu chez, euh, dans Sailor et Lula, que, que j'adore. J'adore Sailor et Lula. Euh, puis dans d'autres films, dans des daubes, un hein, Ghost Rider, tout le monde... Même... <rire> Par exemple. Merveilleux. Euh, dans quelques daubes. Voilà. Et, euh, et donc là où je m'attendais euh, à être mis sur le carreau, complètement, à rester complètement dehors, je me suis prêté au jeu. Voilà, je trouve que euh, le film a, a un certain ludisme qui, euh, qui, qui, qui, qui, qui fonctionne, voilà, qui, qui, qui, touche, euh, qui touche son but. Après, voilà, je... je... Pour te donner un avis j'ai pas boudé mon plaisir euh, j'ai trouvé un certain intérêt j'ai bien que euh, pour moi ce soit un peu un semi raté quoi notamment au niveau de la réalisation tu parlais du réalisateur euh, on aurait peut-être pu s'attendre un peu plus de un peu plus d'âme quoi Un peu plus de personnalité euh, derrière la caméra enfin on aurait pu enfin, comme tu dis il n'a pas de carrière vraiment euh, c'est un deuxième long métrage connu en tout cas euh, donc euh, le réalisateur, euh, je pense que euh, il part pas sur la, la, la, la disons, la, la meilleure voie, quoi. <rire> il part pas du meilleur pied, on mmh. va dire. Mais bon, on en parlera un peu après. Euh, mais voilà, j'ai tout simplement, j'ai plutôt, plutôt apprécié, je me suis plutôt laissé embarquer. Voilà. Je suis quasi complètement bon, d'accord avec toi. Non, non, mais complètement. Euh, en fait, euh, on est sur un film qui tient une bonne couche. Mais vraiment une bonne couche, c'est-à-dire que les 45 premières minutes sont vraiment, vraiment fun à 200%. Mmh. Et après, il se passe quelque chose que malheureusement il se passe dans beaucoup de films à concept américain aujourd'hui, c'est-à-dire que l'idée démontre ses limites très rapidement. Oui, c'est ça. Et c'est le problème. C'est un concept que... en fait, c'est un film concept, Et tu ouais. vois, as le concept, il est là, il est tenu, mais bon au bout d'un moment, euh, ça perd un petit peu... En... en intérêt, quoi, ça, ça. Ça, ça, ça tombe très vite dans, dans, dans le convenu, quoi. Ouais, je et, et je trouve aussi, mais ça on en parlera plus dans la partie écriture, que l'aspect introspectif, finalement, est très limité. À contrario tu vois d'un Mabrouk El Mekri ouais. qui te prend un J.C.V.D et qui pousse l'introspection jusqu'à un extrême euh, quasi-méta dans cette séquence surréaliste en plein milieu de film où t'as Jean-Claude Van Damme qui s'élève au dessus du, du bureau de poste et qui commence à réfléchir sur euh, je suis aware etc mm. où il balance tout plein de phrases où là c'est vraiment méta pour le coup, là ici il est présent, il est indéniablement présent et on pourrait même le voir au travers de la structure du film qui se veut être un film dans un film mais oui. je trouve pas que Tom Gormican arrive à parfaitement exploiter ça. Il ouais. arrive à, à retirer ce qu'il faut pour donner aux spectateurs, comme moi, fan de Nicolas Cage, la cam qu'il a envie de voir. Ouais. Mais rapidement, on se dit que c'est très convenu. Et après, par contre, je me suis vraiment amusé. Oui, on Et j'ai de... pas vu le temps passer. Pour oh, un film vraiment. de 1h50, il n'y a vraiment aucun moment où je me suis dit le film est trop long, le film est chiant, euh, ça ne marche pas. Parce qu'il y a toujours un petit truc en fait, qui fait que ça marche. Et il y a le côté vraiment fanservice de Nicolas Cage, parce que c'est vraiment un film à, à sa gloire pure et simple, je veux dire, ça m'aurait même pas étonné de voir son nom rajouté à l'écriture du scénario, c'est pas le cas, mais il est déjà quand même producteur du film et acteur principal, donc il y a quand même un vrai investissement de sa part. Après, oui, c'est une bonne idée, qui ne dépasse malheureusement jamais plus que le stade de la bonne idée, je, je trouve. Oui, voilà, ça, ça dépasse pas son, son idée de départ. Euh, moi, personnellement... Personnellement... Parce que moi, personnellement, ça ne se dit pas, donc on se corrige tout de suite. Moi, personnellement, voilà. je, je, moi, je personnalise beaucoup. Voilà. Moi, Albin, personnellement, <rire> je pense, enfin euh, je, je, je, je trouve aussi que le, le duo le, fon fonctionne assez bien oui. et, et contribue à, à, à, à charmer le spectateur. Tout à fait. Euh, mais comme tu dis, c'est vrai qu'il y a une promesse de réflexion. Hein, au, sens, au sens fort du thème hein, au sens vraiment euh, méta au sens de, autour du jeu de l'acteur autour de, de la persona de l'acteur autour de de, de, de, de de tout ce qu'il est. Voilà, qu est de ce qu'il incarne mais ça va pas finalement très loin moi j'aurais aimé justement mais ça on va pas le, le révéler parce que ce serait spoilé quand même mais justement j'aurais aimé que ce soit vraiment peut-être un film dans un film parce que même si tu as cet aspect là effectivement il va pas notamment pas de dedans, pas voilà. De risque, il va ouais. pas complètement dedans. Euh, donc ça reste sage. ça mm. reste un film assez sage et donc là dessus un peu décevant et pas décevant en même temps parce que enfin en tout cas moi, personnellement quand j'ai vu le film je m'attendais à rien du tout, voilà. Et je dois dire que je pense que c'est un film pour les fans de Cage quand même. Ça c'est sûr. Je pense que les fans de Cage vont adorer. Non mais vraiment. Tout à parce fait. Que je vais dire. Non ah, mais oui. Il... Il est là tout le temps, euh, il, il, il, il déborde, il, il, il, il incarne vraiment, il est le Cage que, que Nicolas les gens cage qui C'est Nicolas Cage, cage jusqu'au boutiste. Ouais. Voilà, tu vois, à son paroxysme. Pour ceux qui n'aimeront pas Cage, certains risquent de rester euh, encore une fois sur le carreau. As, je pense qu que film, ceux qui n'aiment si... pas Nicolas Cage, ils vont rester 15 minutes devant le film et ils vont se dire c'est pas pour moi. Je voilà, c'est hein. ça. Et c'est-à-dire que c'est ce qui m'est arrivé. Ah, c'est-à-dire oui. que... Les 15 premières minutes, je me suis dit, qu'est-ce que je regarde J'en ai rien à foutre, en fait. <rire> non, mais clairement, j'étais devant le film, je me disais, je m'en fous. Je me disais, euh, Cage qui est là, qui, ouais, il est, il est malheureux, il est... Il, il arrive il pas à décrocher un rôle avec David gordon Voilà, Blaine. ok, <rire> il est has-been, il est en pleine crise professionnelle, existentielle, très bien, je m'en fous. Ouais. Et en fait, finalement, bah, je sais pas, il y a, y, a, y, a, y a une vraie drôlerie, quoi. Oui, c'est ça. Il y a, y a une vraie drôlerie qui est... Qui est, qui est qui est quand même à souligner, voilà. et qui fait que le film je pense peut, peut plaire à, à, au, au plus grand nombre, mais, mais ça reste très léger pour ouais. moi, quand même. ça reste hyper léger. T'en as déjà abordé pas mal de points mais je te propose ouais. qu'on passe à l'écriture, donc l'écriture c'est Tom Gormican et Kevin Etton qui se sont collés tout seuls, euh, en sachant que Tom Gormican, à la base c'est aussi un scénariste, acteur et réalisateur, donc son précédent film, Va Talk World Moment, il avait été scénariste et réalisateur à part entière. Euh, c'est là justement le vrai point fort je trouve de ce film, si on devait appuyer un point fort, c'est que je trouve que le film est vraiment bien écrit. Dans sa grande majorité, après on peut pointer du doigt des facilités ou des trucs oui. comme ça mais je trouve que dans sa grande majorité le point fort du film c'est au delà de l'aspect fanservice de Nicolas Cage, au, au delà de, de, du jeu qu'il y a très méta avec Nicolas Cage qui joue Nicolas Cage etc, il y a vraiment cette envie de vouloir nous embarquer. Bon. Dans un fil rouge très convenu, c'est-à-dire le fil rouge, ouais. c'est Nicolas Cage qui a perdu un lien avec son ex-fab et sa fille et qui va essayer de ce lien. Pour moi, ça c'est le fil rouge qui cause fonctionne de sa pas. Sa carrière. Ça, voilà. Pour moi, c'est le fil rouge qui fonctionne pas. Le fil rouge, par contre, qui je trouve fonctionne, c'est l'acteur qui se remet en question en tant qu'acteur et qui pousse justement cette réflexion jusqu'à s'imaginer un acteur de son de sa propre vie. C'est mmh. c'est cette partie-là en fait du côté méta qui me plaît. C'est ce jeu justement, bon, c'est pas du spoil parce que c'est révélé dans la bande-annonce, malheureusement, mais la partie où justement il se retrouve à être engagé par la CIA pour, pour espionner Ravi et essayer de découvrir justement où est planqué Machine qui a été kidnappée. Je, je trouve cette partie-là drôle parce qu'il y a cet aspect méta qui est amené justement de l'acteur qui devient agent pour la CIA, mais au-delà de ça, il y a l'acteur qui fait l'acteur. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'est même plus dans cette optique de euh, « je suis agent de la CIA », c'est genre « je suis Nicolas Cage qui doit jouer Nicolas Cage, agent, du, agent de la CIA ». Et j'aime bien cette partie-là parce que, comme tu l'as dit, cette partie-là qui amène toute la comédie mmh. et tout l'aspect un peu déjanté. Oui, puis qui amène le burlesque parce que je trouve qu'il y a une vraie dimension burlesque dans le film qui, qui, est, qui, qui, est, qui est assez remarquable hein, dans certaines scènes. Enfin, remarquable. Ça va aller aussi loin. Oh, tu tu mais peux mais parler de ça au moins, moins pour mais... la scène sous l'SD. ouais la, toute la séquence sous l'SD, y a, y a, y a, il <rire> se passe un truc. en fait très stoner movie ça quand tient. même, cette partie-là. Ouais, ça, ouais. ça... Ça, ça, ça, ça tient aussi au, au, au jeu des deux interprètes qui est, qui est vraiment qui est, qui est plutôt délectable à, à ce moment du film. Hein. Mais, euh, mais moi, pour rebondir sur ce que tu dis, je, je trouve qu'effectivement dans le canevas qu'il instaure, le film ne, ne, ne déborde pas de ce canevas et en cela il se tient. Il, et en cela il, il est bien écrit. Mais comme de toute façon il n'y a pas non plus une ambition euh, narrative extrêmement, euh, euh, extrêmement marquée. Euh, enfin, heureusement que ça tient. Ah oui. <rire> tu vois et après, c'est le malheureusement l'autre revers de la casquette, c'est que. Bah c'est, voilà. Je, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, mais Jean-Claude Van Johnson a déjà exploité ça. Mmh. Jean-Claude Van Damme s'était déjà amusé à avoir ce côté introspectif avec JCVD. Si on veut remonter, il y a quelques années, il y avait C'est la fin qui était déjà un petit peu introspectif sur justement un groupe d'acteurs qui se retrouvaient face à l'apocalypse, enfermés les uns avec les autres et qui devaient justement agir comme ça. Enfin, c'est un concept qui existe déjà en fait. Le, le seul truc qui porte cette idée, et on en parlera vraiment dans la partie acteur, c'est Nicolas Cage. Parce que tu enlèves Nicolas Cage du concept et tu le remplaces par un autre acteur, l'idée ne marche pas, mmh. ou alors ça marchera avec quelqu'un qui ait autant de charisme. Mais tu prends l'exemple de sais rien, Robert De Niro qui a déjà été exploité dans ce genre d'idée dernièrement, genre sais rien. peut remonter même à Mafia Blues, qui mine de rien a ah, un oui. côté quasi introspectif avec un Robert De Niro mafieux qui parodie ses performances oui, de oui, mafieux dans les affranchis, etc. Euh, ouais. Tu as, as, as ce petit côté là oui. qui était déjà présent avec le travail de Billy Crystal, mais, mais là pour le coup c'est là que malheureusement on peut pousser les limites de, de l'idée, c'est-à-dire qu'elle se tient, mais elle n'exploite rien de neuf. Et vraiment rien de neuf là. Non, non. On est sur une structure de, de narration qui est très classique. On est sur des, des, des travers de, de composition de personnages qui sont très convenus. Et je trouve ça dommage justement de d'enfermer Nicolas Cage à un père acteur qui doit se remettre en question parce que il fait de la merde. Enfin... <rire> Non mais c'est autant le dire parce que c'est littéralement ça. Enfin j'en sais rien. En fait c'est cette partie-là que c'est partie que j'ai trouvé moins fun. Tu vois le côté euh, papa Cage qui ouais. veut faire regarder le docteur Gilles, le cabinet du docteur euh, ouais, euh, Caligari, Caligari. À, à, sa, à sa fille. Ça ça me fait pas rire. Ouais. Ça bah, c'est cette partie-là par qui me fait Paddington pas rire. Paddington 2, moi ça m'a fait rien. Contre, Paddington Et 2, ça, 2, ça, rire. N'ayant pas vu Paddington 2, je vais m'empresser de le regarder. Ah bah il faut regarder depuis... Paddington 2, Il faut regarder Paddington <rire> 2. Là, <c> <rire> le pire c'est que Paddington c'est vraiment bien mais ce qui paraît c'est vachement bien c'est vachement bien je pas vu mais ce qui paraît les deux c'est vachement bien faut pas cracher dessus exactement mais mais c'est là justement qu'on voit le côté drôle c'est le côté décalage enfin il y a rien de plus drôle que d'imaginer Nicolas Cage qui est acteur qui n'a jamais fait ce genre de film à part peut-être le doublage des Croods qui est la partie ah oui j'ai 44 ans pourquoi j'irai voir les Croods putain c'est vrai c'est vrai non puis as tout un truc dans le film justement où ben voilà ravi, parce que t'as une scène comme ça, on peut, on peut la dévoiler, mais elle lui dit, euh, un de mes films préférés c'est Paddington 2, oui. et Cage réagit, euh, non mais c'est une blague, c'est hein, une blague, et ce que difficile. tu racontes, est... Finalement, il est, il, est, il, est, il, est, il est aussi touché par le film, euh, ben bah voilà aussi, il y, y a aussi ce qui transparaît dans, dans le film, il y a, a l'amour de Cage aussi, et, et, et, et une forme de aussi oui de, de, de respect, de, de, de revalorisation de films qu'on jugerait, qu'on qu pourrait mépriser, tu ouais, vois, par leur, du fait de leur genre, du fait de de, de, de leur audience, quoi, de, euh, de ce qu'ils visent à la base. Hélas, quoi, ouais. alors que pas du tout, quoi. Ouais. C'est des films qui, ont, qui, qui qui méritent aussi d'être vus. Enfin, il y a vraiment c'est une réhabilitation aussi un peu de bah ouais du, du cinéma du du, du du cinéma populaire, du cinéma à ce moment-là, mais euh, non, voilà. Après, c'est hyper classique. T'as vraiment, as vraiment, voilà, t'as as, as tout. T'as le schéma narratif d'école, quoi. Mmh. Avec une situation initiale, un, un, un personnage un peu à la dérive hein, qui, qui, qui qui rate hein, une audition, euh, ensuite euh, qui qui, euh, qui doit accepter un truc, qui, doit, pas envie qui de faire. doit accepter un truc, donc élément déclencheur du récit. Qui débarque, ça va, ça déperpétue, puis ensuite euh... ça part, voilà. péripéties. Un retournement de situation, qu'on va pas évoquer. C'est quasi un buddy movie, en et, fait. Et c'est avec... un buddy movie, hein. C'est un buddy movie, Ça, un ouais. print, plein de codes de buddy movie. Deux mecs qui peuvent pas se saquer, qui doivent se foutre ensemble, puis au final, ils s'attachent, ils s'aiment mmh. bien, et puis au fur et à mesure... Enfin, c'est très convenu comme schéma narratif. Enfin, en fait, c'est la seule partie que je trouve un peu cool dans ce film. Mmh. C'est que... Toute la structure, elle est convenue, elle est classique, mmh. tu vois, tout venir à l'avance. Mais t'as ce côté méta, mélangé avec un buddy movie, mélangé tu par moments avec, puis... avec des aspects de stoner mmh. movie, ce, ce, ce polar qui se mêle au milieu, tout ça. Enfin, as ce... En fait, c'est tous ces trucs-là, c'est cette impression qu'il y a un... tellement plein de choses mmh. que derrière, tu peux pas dire Ouais, non, je, je m'ennuie. Non, mais c'est quand même bizarrerie, quand même, malgré mmh, tout. C'est en fait bizarre. En oui. fait, je pense que pour que le film soit. Pour, pour qu'il aurait. Enfin, pour, pour le rendre plus intéressant peut-être plus, plus, plus passionnant, plus marquant, euh, il aurait fallu une vraie vision de metteur en scène, je pense. Mmh. Euh, et peu, même, même avec ce scénario euh, somme toute classique, peut-être qu'une vraie vision de metteur en scène, qui aurait peut-être apporté un peu, un, peu, un peu plus de choses, euh, aurait pu rendre le film euh, vra vraiment bon, peut-être. Je pense qu'il est limité aussi par euh, par le public qui vise aussi. Peut-être. Par, euh, par le... le, le le le son je veux dire son, son potentiel commercial mmh. voilà mais euh, mais il y a une bizarrerie quand même ah, on regarde un, mmh. mmh. un blockbuster d'une certaine façon comme mais c'est un blockbuster un peu métal mais méta, mais, mais c'est un blockbuster qui qui ouais qui sort un petit peu de, de, de ce qu'on a l'habitude de voir puis il y a ce pas pas de bon. cette personnalité de de Nicolas Cage qui évidemment euh, n'amoindrit pas euh, la bizarrerie ça <rire> c'est clair <rire> voilà et je vais rebondir tout de suite dessus puisque tu m'as tendu une perche en parlant déjà un petit peu de la mise en scène. mais Donc le film réalisé par Tom Gormican possède finalement ce gros manque qu'il y a sur beaucoup de longs métrages dernièrement américains qui ont des super idées mm. mais qui n'ont pas les bons auteurs aux commandes. Voilà. Parce que là, on est sur tu l'as dit un scénar archétypal, mais sur lequel on peut construire quelque chose d'assez mm. intéressant. Oui, oui. Et il est vrai que derrière, il n'y a rien de fou. La mise en scène est très plate, bah, c'est le gros ouais, problème. Ouais. Le seul truc qui dynamise le film, c'est le montage. Pour moi, le montage du film est juste assez dynamique pour faire en sorte de bien rythmer l'ensemble. Et euh, le jeu des musiques, le décalage de certaines situations, euh, la bizarrerie de certaines séquences comme euh, cette séquence pseudo d'espionnage qui personnellement m'a quasiment fait mourir de rire à partir du moment où t'as Nicolas Cage qui joue le mec euh, en train de, de partir dans le coma, il y, y a un truc qui se passe. Mais, ah, oui. <rire> mais c'est vrai que derrière, tu te dis pas à des moments que Tom Gormican, il arrive à amener quelque chose de plus. Et c'est ça qui est réellement problématique. C'est-à-dire que je pense profondément qu'il aurait pu construire un, un truc un peu plus couillu en termes de mise en scène avec vraiment des séquences. Enfin, je pense à la séquence sous LSD, elle aurait pu être plus cathartique en fait. Plus bizarre, plus loufoque, ouais, plus, oui, plus perché. Elle est bien, elle fonctionne, mais elle est trop terre à terre finalement. Tu ressens pas leur côté... Euh ils sont sous LSD. Mmh. T'as l'impression que c'est ouais, juste deux vrai. mecs qui sont un peu défoncés et eux puis qui tout. jouent le. Oui, c'est eux, qui... eux qui, qui renforcent. Visuellement, ça. il n'apporte pas quelque chose. Qui... Il n'apporte pas un truc qui pourrait. Qui euh... rendrait sensible, qui rendrait visible un le. Un petit le clin l'SD, à Mandy ou à Colorado oh, Battle ou, voilà, tu... Space. Enfin, enfin voilà, le... il, il aurait pu créer quelque chose euh, visuellement. Euh... Après, est ce qu'il n'est pas aussi limité Ça, c'est l'autre oui, grosse oui, crainte, oui, je pense, sûr. parce que Nicolas Cage n'a pas non plus pété de C'est lui qui produit le film en grande majorité avec d'autres personnes. Je ne sais pas de combien... Quel est le budget Je ne si suis pas, pas, pas sûr, je ne sais pas du tout. J'aurais envie de te dire, à vue de nez, moi, je dirais que c'est 40-50 millions de dollars, ouais, grand max. Ouais. Mais pour faire un film de cette envergure-là, tout est passé dans le décor, mmh, tout est passé dans les acteurs, ouais. tout est passé dans la composition de, de, de cette ville-là et dans ce qui mmh. est alentour. En fait, c'est bizarre, mais... En termes d'écriture, je dirais que c'est un film qui pourrait avoir une réambition de blockbuster à 100 millions de balles. Et en fait, en termes de mise en scène, j'ai l'impression de voir certains films, c'est un peu condescendant, hein, mais certains films avec euh, Steven Seagal ou avec Dolphin Lundgren qui sont parfois complètement fauchés, qui sont tournés en Europe de l'Est. Enfin, on dirait que ça a été tourné en Grèce pour deux fois moins de fric que ça aurait dû coûter à la base. Et... Je sais pas, c'est un peu dommage en fait, c'est... Sans pour autant cracher sur le film, parce qu'encore une fois, moi je me suis éclaté devant et je me suis vraiment tapé des barres. Mais je trouve pas que dans la mise en scène, il y a un moment où je me sois dit. Ouais, il presque quelque chose. Ouais. Ça marche, mmh. ça marche pour autant. Je veux dire, il n'y a aucun moment où je me suis dit la mise en scène, elle est vraiment moche, euh, c'est pas non, beau. C'est euh, juste, ça fait le travail, quoi. C'est ouais, on est, on est sur. On est peut-être pas. Ouais, si on pourrait le dire, on est sur un Yesman. C'est-à-dire un mec qui fait bien le travail, mais qui ne va pas chercher à transcender son sujet plus que ça. En fait, c'est ce ça qui est bizarre. J'ai vu dans beaucoup d'interviews que c'est Nicolas Cage qui est mis en avant Tom Gormican, C'est limite c'est ce n'est pas le mec qui est tout au ouais. fond de la classe, dont on ne parle pas du tout. Mais euh, Nicolas Cage j'en parle vraiment en disant que Tom Gormican est quelqu'un de vraiment passionné par sa carrière, d'amoureux de, de ses performances, de son cinéma, etc. Ça se ressent. Mm. Mais derrière, on sent qu'il est presque intimidé, je dirais. Mm qu'à ce côté vraiment j'ai pas envie de péter le délire de Nicolas Cage qui visiblement aime beaucoup le scénar et a envie de se taper une barre donc j'ai pas envie de le malmener et de l'embarquer dans une situation où potentiellement la mise en scène n'appuierait pas ce qu'il fait est-ce qu'on est devant typiquement ce genre d'objet où un réalisateur est complètement abattu face à l'acteur qu'il a en face de lui et du coup ose pas maîtriser le film et l'emmener dans une autre direction je ne sais pas ouais, euh, j'en je, sais rien mais en tout cas je, je, je plus à tout ce que tu dis j'ai pas grand chose à ajouter parce qu'en fait je... Quand il n'y a pas de mise en scène, entre guillemets, enfin, je veux pas être brutal, mais quand il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de mise en scène, quoi. Qu'est-ce que... Qu Qu'est-ce enfin, <rire> qu que, que je pourrais qu dire Qu'est-ce que je veux pourrais dire C'est-à-dire, quand il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de mise en scène. C'est difficile de commenter ce qu'il n'y a pas. Oui. <rire> C'est-à-dire, bah, ce qu'il a pas, ce qu'il y a, c'est des champs contre champs. Euh, bon, il y a quelques idées un peu parodiques. Euh, oui, euh, oui. Euh, rigolote. Après... Il euh, y, y a cette dualité avec, avec Nicky et Nicolas Cage qui peut potentiellement être... En fait c'est ça le, vrai par... le seul pari que j'ai vu dans le film, vraiment ouais. pari de mise en scène. C'est cette idée d'avoir un double Nicolas Cage mmh, à l'écran, d'avoir ce Nicky ouais. de l'époque Seller et Lula face à Nicolas Cage qui est vieux, croulant, etc. Mmh. Et genre l'autre qui lui dit « ah mais tu dois te réveiller !»« mmh, ouais. Nick fucking Non, parce qu'il y a un truc sur le vieillissement aussi de l'acteur. Enfin, oui, c'est ça. C'est touchant aussi. Enfin, je mmh. trouve que... Bon, là, je m'écarte de la mise mais... en scène. Mais pour revenir sur le même sur le, ce, que, ce, qu ce que le film peut avoir d'intéressant, je trouve qu'il arrive à être touchant aussi. J en fait, je viens d'y penser. Euh dans euh, cette, justement, euh, cette, euh, cette, cette affection, bon, qu'il a un peu de lui-même, mais, mais mmh. que tu pourrais un peu euh, que tu peux élargir, mmh. euh, pour, pour les rater, quoi. Mmh. Pour le côté, justement, bah, je, bah oui, lui, il n'est plus là, effectivement, il fait comme tu dis, il a enchaîné les daubes pendant une dizaine d'années, il se... Tous, tous ces films sortaient directement en VOD et il euh, et ce côté-là est, est touchant dans le film mmh, je trouve parce qu'il est assumé de sa part ouais. il reconnaît que parce il y a a une, est qu truc, voilà ouais. parce que là il y, y a une vraie autodérision et il y a une vraie euh, euh, il se voit il se voit pas la far, la face euh, quant à ce qu'il a pu produire tout à fait voilà en, en tant qu'acteur euh, mais en même temps il invite peut-être à le regarder avec un peu aussi de de c'est quoi le terme d'autodérision de, de non non mais de, de le regarder euh, sans mépris quoi ah oui voilà oui avec beaucoup de second degré donc voilà c'est c'est pas c'est pas Nicolas Cage à proprement parler c'est Nico c'est comme le vendredi mmh. bien les annonces, c'est Nicolas Cage et Nick Cage mmh. c'est ça mais pour la mise en scène ensuite moi je trouve qu'il y, y a des passages quand même qui... mais tu parlais de montage c'est vrai que ça relève plus du montage quand même c'est il y a quelques scènes justement burlesques tout le passage euh... <rire> Où ils sont euh, sous ASD, tu as une séquence où ils, ils traverse un mur. Oui. Mais... Et, et, et, et là, il se passe un truc, tu vois. Quand, après, on se rend compte que voilà, t'as as cet écart et tout à coup, enfin, euh, cette espèce de revirement euh, oui. qui, qui, qui crée le comique de situation. Tout à fait. Le, qui... Mais qui était déjà présent par l'aspect parodique avec la voilà. de la musique de Marquis Chab. Ouais, en fait, mais mais, mais t'es mais... vraiment ce côté. Euh, non, en mais là, rock, drôle, genre, je, non, mais là, c'est drôle. Non, mais là, c'est drôle. Et il faut quand même penser un peu mise en scène. Quand tu veux créer du rire, quand ouais, tu veux citer du rire, quand tu veux créer de la comédie, de la scène de comédie. Mais parce que c'est là, le, je pense, la réussite de Tom Gormican, ça n'est pas un réalisateur de comique, c'est un chorégraphe de comédie. Mmh. Et c'est quand là on se rend compte que le comique est de situation, et rarement oui, un comique toujours, amené par la mise en scène. C'est toujours, toujours un comique ouais. qui est construit autour ouais. de qu'est-ce qui se passe à l'écran, ouais, et pas la manière de le mettre en relief, même si là... Tu as un si, bon si, exemple là, a... de comment c'est un peu mis en relief, même oui. si c'est très léger. Non, c'est hyper léger, mais à ce moment-là... Mais à ce moment-là, euh, moment il y a un euh... petit peu de mise en scène quand même. Tout là, comme il y a de, de la mise en scène Tout comme même. dans la séquence d'espionnage, tout comme dans 2-3 petites séquences comme ça, il y a quand même un petit truc qui se passe. Mm. Et donc là, ça nous permet de faire le pont. C'est quand même... Tout ça, on le doit à Nicolas Cage. Mm. Nicolas Cage qui... Bon, on va se le garder un petit peu après, tiens. On va parler de Pedro Pascal avant. Pedro Pascal ah oui. qui est quand même très très bon. Ben, Pedro, Pedro Pascal m'a beaucoup surpris. Ah bah Pedro... J'ai je, je, je, découvert un, un pouvoir comique que je ne connaissais pas. Ah bah il a il, il a quelque chose. Ah ouais. C'est fou, mais Pedro Pascal, moi je me doutais. Je sais pas pourquoi je le sentais au vu des rôles qu'il avait joués dernièrement et dans certains films. Je me disais, il y a un truc. Il peut, il peut être très drôle, je pense. Et dans ce film, il a un truc, c'est. Enfin, qui qui t'a cité tout à l'heure Johnny Depp. Il a un côté. ouais il a un côté de Depp. Hein, T'as raison. Comprends. Il a un côté de Johnny Depp jeune, euh, ouais, qui, ouais. Qui, qui est capable de, de voilà d'être à la fois touchant et en même temps d'avoir des scènes mais qui sont euh, à mourir de rire. Je veux ouais. dire vraiment des séquences quand tu quand tu le vois qui qui, qui est vraiment fan de Nicolas Cage qui en est prêt à pleurer, tu te dis mais c'est à mourir de rire quoi. Non ouais, mais franchement, t'aurais mis Johnny Depp euh, d'il y a 20 ans le euh, ouais. rôle. Enfin euh, ça marchait quoi. Ça marchait. Je, je, je trouve qu'il a. Il a vraiment dans la gestuelle, mmh. dans les mimiques, euh, euh, dans le travail facial, dans le jeu d'acteur facial, bah, du, du, du visage qui, qui, qui me rappelait vraiment Depp. Ou même, bon, après, effectivement, qui, qui est peut-être dû aussi bah, à sa moustache. Enfin, tu vois, il, même physiquement, il, ouais. il, il, évoque, euh, il évoque assez Depp. Et, euh, et non, moi, Pedro Pascal, je l'ai Je l'ai trouvé... Euh, je vraiment vraiment assez, assez hilarant. Quoi. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé aussi Tiffany Haddish et Eric Holtz qui jouent les deux agents de la CIA. Je trouve, je trouve qu'ils ont un petit ah, truc ouais, les deux, ouais, ils, ouais. ils ont un petit truc, c'est très à l'américaine c'est très cliché, ouais. c'est très grossier, et Tiffany Haddish est en plus une actrice qui, qui est capable de, du pire comme du meilleur avec The Card Counter, mine de rien. Mais c'est elle qui jouait dans The Call Exactement, comme ça. mon cher. Oh là là. On trouve des liens avec tout. Mais donc, du coup, je trouve qu'ils ont une petite achimie. Et j'aime beaucoup Ike Barin Holtz parce que je trouve qu'il a une gueule. Et tu vois, par exemple, la fameuse séquence où il dit I'm 44 years old, what the fuck mm. will mm. I see Roots 2 Non, je mais c'est drôle. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais c'est comme Sharon Organ qui joue donc l'ex-fan de Nicolas Cage. Euh... Alors là, elle fait quoi, elle Parce que je suis sûr que j'ai oh, joué. elle joue dans plein de trucs. Elle, elle joue dans, dans plein de, plein de trucs, trucs, notamment hein. dans plein de séries télé. On peut citer aussi Nick Patrick Harris ah, ou Lilo Mochine, qui joue donc respectivement ah, l'agent ouais, la de, de Nicolas Cage et la fille de Nicolas Cage. C'est vrai qu'il joue. Hein. Mais c'est vrai qu'il il est, est quasi tertiaire. Et donc après, on est a Nick parce Cage. Ou quoi. Et après, on a Nick Cage. Bon, allez, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu C'est toi qui n'aime pas Nicolas Cage. du Pas fidèle à lui-même, quoi. Moi, je... Qu il a, il, il a réussi à me toucher. Moi, en fait, moi, j'adore ces séquences. <rire> je trouve qu'en fait, ce que je crois que les séquences que j'ai préférées, c'est ces séquences où il parle du film. Et tu sais, qui qu se monte en neige, le, le truc, qui s'enthousi... qui fallait qui, qu'il qui, qui, qui qui, qui, qui, voilà, tout à coup hyper enthousiaste par ce qu'ils font, alors que enfin, ça a l'air un peu quand même... Ouais, alors on va faire un drame, tu sais, un drame américain d'auteur, avec deux personnes... On va parler de notre amitié. Et je fois, il ah oh, ouais, ouais, super, great idea. Ah ouais tu vois, mais je sais Il y, y a une espèce... Bah, on, on le retrouve dans sa folie, dans son excentricité, dans son, son, son, ce personnage un peu centrifuge, voilà, qui, qui, et puis qui, qui concentre toute l'attention. Tout à fait. Parce que c'est moi, c'est ça que j'aime pas chez Cage. quoi Je trouve que c'est vraiment un acteur qui... À mon avis, hein, qui n'a que très peu de finesse dans le jeu. Euh, qui qui n'a même quasiment pas de finesse dans, dans son jeu. Et qui... Euh, et qui, comment dire, tu me perturbes, <rire> non, non, mais bah, je suis désolé, mais, et, et qui, euh, comment dire, euh... ouais, ce, ce... va cristalliser, en fait, toute, toute l'attention sur lui, il va, va pas forcément mettre, je trouve, en, en lumière, ses partenaires. Voilà. Je trouve qu'il a du mal à faire exister autant ses par partenaires que lui. D'ailleurs, c'est limite euh, évoqué dans le film, quand sa fille parle, enfin euh, l'accuse de, de toujours euh, vouloir capter l'attention, de toujours centré sur lui-même. Euh... Après, moi personnellement, je t'avoue que c'est un acteur que j'apprécie énormément parce qu'il est capable de capter l'attention justement avec beaucoup de charisme, ce que peu d'acteurs d'aujourd'hui arrivent encore à faire. Ouais, ouais. Même des acteurs de sa génération, parce que mine de rien, on peut le rapprocher à des acteurs bah, comme Johnny Depp, mmh. euh, on peut le rapprocher à des mecs même s'il n'a pas tout à fait la même tranche d'âge, quasi comme Bruce Willis, il est de cette période-là quand même, même s'il est un poil, plus, un poil plus jeune que Bruce Willis, mais pour moi c'est un acteur qui encore aujourd'hui arrive à être magnétique à l'écran. Et c'est ça en fait qui fait que moi j'aime beaucoup sa performance ici, c'est qu'au-delà de vraiment le côté Nick Cage over the top qui est capable de faire des séquences où vraiment il, il s'auto-parodie à 200% ou où il se fout de sa gueule en mode « not the beach, not the beach ou des trucs comme ça, y, y au-delà de ça, il y a vraiment un acteur qui est capable de, qui est capable de tout jouer. Et mmh. pour moi, tu pourras, tu pourras pas m'enlever ça pour moi. Qui va nous tout jouer? Un Nicolas Cage qui est capable de passer du baiser du vampire euh, à Arizona Junior en passant par l'Image de Moi je Las connais Vegas, pas aussi bien que toi. Ou C'est et Lula. Même Saylor et Lula, ah, ouais, tu ouais. vois, il est très en retenue, je trouve. Parce qu'il a des mecs comme. Et il a et des... Lula? Il a des mecs comme Willem Defoe à côté. Il... il est un peu en retenue. Moi j'adore eh, Saylor et Lula peut-être parce que je suis un homme j'ai plus retenu le radar que ce qui peut se comprendre mais tu regardes même par exemple des films plus récents comme Les Associés ou des films comme ça ou même Pig qui sont des films où justement il est beaucoup plus en retenue et beaucoup plus light où là il se met au service de ses partenaires généralement dans Pig il est vraiment un ouais, service Je ne de... pas vu. Hein. Mais tu Après, vois... Là, je, je, je préjuge un peu. Et là, pour le coup, on peut faire le lien parce que tu l'évoquais, mais il y a un vrai duo qui se fait entre Pedro Pascal et Nick Cage. Et on n'a pas l'impression que Nicolas Cage prend tant de place plus que ça par rapport à Pedro Pascal qui arrive quand même à être flamboyant. C'est vrai, c'est vrai, c'est pas faux. Mais ouais, c'est ça qui, qui montre, je non, pense, que Nicolas est Cage fou. est quelqu'un qui est capable à la fois d'être magnétique, est vrai, et est là. De... Est de disperser l'attention autour de lui. Bah, la preuve, c'est qu'on parle de Pascal, donc ça veut dire qu'il est présent. Donc, euh, mais peut-être qu'il a mûri aussi, euh, Cage, je sais pas. Peut-être, peut, mais... peut, non, non, peut ça ce sera peut-être un, un éternel débat. Non, non, mais je rigole, là je, je suis de mauvaise foi, mais, euh, mais moi, je, je, voilà, je, je suis pas non plus un spécialiste de Cage, hein, j'ai dû le voir non, pas plus de 5, 6 films. Tu sais moi que j'en ai vu des films, Et, euh, de mais... Euh, <rire> Mais je suis toujours resté euh, un peu décom... un peu circonspect. L'amour, peu... ouais, la moue, quoi. J'ai toujours fait un peu la moue devant. <rire> devant les. Après, je sais pas, peut-être que ça tient à son physique. Mais il a un truc, c'est vrai. Comme ouais. tu dis, on peut pas lui enlever ça. Ah, bah, ça clair. Et là, dans ce film-là, bah, ah, ça, euh... ça ressort. Ça ressort beaucoup. Tôt. Ça saute aux yeux, quoi. Ouais, ça c'est clair. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens d'un talent en or massif ou une bearable wave of massive talent euh, je, je, je retiendrai pour un plus que non fan de Nicolas Cage. <rire> non, un bon moment, un bon, un bon, un bon moment. Pas, pas, pas du grand cinéma, euh, pas un, un film pas inoubliable, mais je trouve que euh, c'est le cinéma popcorn que euh, que, que j'apprécie. Voilà. C'est bien Il appréciable, un film appréciable. C'est bien résumé. Dans, dans l'ensemble, moi, j'ai vraiment pas boudé mon plaisir. Je me suis même plutôt éclaté devant, devant ce film. Après, c'est un film qui n'a pas grand-chose de plus que sa surface à nous raconter. Donc, si vous n'êtes pas convaincu par le pitch de base, ça ne sert à rien d'aller voir un talent en or massif, mais réellement à rien, mm -hmm. parce que vous n'allez rien avoir de plus que ce qui est évoqué dans la bande-annonce. Après, si vous êtes fan de Nicolas Cage et que vous aimez les tripes comme là euh, Jean-Claude Van Johnson ou JCVD, vous allez aimer ce film. Je vois pas comment on peut pas ne pas aimer un talent en or massif de Tom Gormican à partir du moment où on part dans cette optique-là. Si on part dans une optique où on va voir un truc complètement méta et over the top et, euh, et extraordinaire là-dessus, non. Non, c'est n'est pas ça. C'est un bon divertissement à l'américaine, bon tu as bien fait de le préciser. On se marre bien devant, il y a des bonnes blagues. C'est pas un film d'auteur, clairement pas. Voilà. Et c'est juste un bon délire avec un Nicolas Cage qui est euh, en roue libre et s'éclate à l'écran. Voilà, je pense que c'est à peu près bien résumé. Ouais, je suis d'accord Merci mon cher Albin d'avoir participé toi. à cette vidéo. Je ne sais pas quel est le prochain film que je vais te proposer, ah ben, hâte. mais on, on va voir. Je, je vais essayer de te plonger impatient. dans les, dans d'autres choses, dans d'autres univers. On va essayer, on va essayer d'autres choses. Est-ce que je pourrais faire un, un petit mot juste pour ma petite publicité quand même bah ben vas-y, si je vais faire voilà, un peu. De je voulais pub. juste dire que je suis euh, depuis peu euh, co-rédacteur en chef d'un média qui s'appelle Culture aux trousses un média en ligne, un blog de critique de films critique, analyse euh, de films et de théâtre euh, et euh, que je vous invite euh, à venir découvrir, c'est vraiment des critiques sur un format euh, plutôt euh, euh, pas trop long pour je veux dire un format web, ouais. tu vois parce qu'un format web critique longue ça peut être tout de suite c'est... C'est bien pour un format papier non, quand es tu t'échets mais es euh... genre sur quatre bons paragraphes. À mais chaque fois. voilà quatre bons paragraphes ouais, quand même, euh, plus plutôt. Et euh, et voilà et je vous je vous invite à, à aller voir ce, ce super blog de critique de films qui est tenu donc par par des permis qui 100% jeune qui en veut et euh, et voilà quoi. Et c'est la première fois que je vais dire ça mais le lien est dans la description. Ah. Donc allez voir. J'aurais jamais cru balancer ça un jour. <rire>